Laurence est AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap. Elle a été affectée au sein d'un PIAL, pôle inclusif d'accompagnement localisé. Un PIAL regroupe des écoles et des établissements du second degré, publics et privés sous contrat. Laurence peut donc intervenir dans l'ensemble de ces établissements, de la maternelle au lycée. Le copilotage du PIAL s'effectue généralement par un chef d'établissement et un inspecteur de l'Éducation nationale. Le coordonnateur du PIAL est chargé de réguler les différents accompagnements en fonction des besoins des élèves et de moduler, si besoin, l'emploi du temps de Laurence et de ses collègues à ESH. La logique du PIAL est de répondre au plus près en fonction des besoins réels des élèves et donc de passer d'une logique quantitative en heures à une logique qualitative en besoins au niveau de l'aide mutualisée. Avant, les élèves notifiés pour une aide humaine attendaient que l'AESH soit recrutée. Maintenant, les accompagnants sont recrutés au sein d'un PIAL et apportent leur aide à l'élève dès sa notification. Au sein du PIAL, Laurence est donc un acteur de la communauté éducative qui contribue à la réactivité des accompagnements en lien avec les besoins des élèves.